Le 8 mars, Journée internationale des droits de la femme, trivialement appelée Journée mondiale de la femme, est une date soulignée au marqueur rouge par la plupart des femmes, mais aussi des filles camerounaises, même celles à peine sorties du berceau. Au Cameroun, ne demandez pas à ces dames quel est le thème de la célébration, cela importe peu, ce qui occupe tous les esprits, c'est le pain. C'est sa couleur, mais surtout le modèle qu'on va coudre pour être la plus belle parmi ses copines ou encore ses collègues lorsqu'on se retrouvera dans un débit de boisson la nuit tombée. Je menacé, je menacé, je orange, orange. Le pagne, ce fameux pagne produit par la cotonnière industrielle du Cameroun Sikam coûte en cette année 2023 la bagatelle somme de 10 000 francs CFA. Ne me demandez pas ce qui justifie ce prix, nous ne sommes ni du mine-proof, ni du mine-commerce, encore moins de la SICAM. Tout ce qu'on sait, c'est que beaucoup de foyers seront mis à rude des si jamais le pain n'est pas acheté par le mari, pire, le beau-fils. Comment justifier devant les autres femmes le fait que l'on ne puisse avoir ce morceau d'étoffe en ce jour précisément Comment se faire appeler femme mariée ou encore femme forte et indépendante si on ne peut arborer le pain du 8 mars quand la voisine moins nantis que nous, moins belle, et qui sûrement de temps à autre, vient nous demander un peu de sel, va se vanter de porter le pain du 8 mars, faisant un album photo et surchargeant nos réseaux sociaux. Alors, il faudra à tout prix, et à tous les prix, même au prix de son mariage, user de ses charmes pour acquérir ce morceau d'étoffe périssable dont la durée de vie n'atteint même pas les 24 heures. Oubliez les féministes qui crient et réclament à l'égalité des sexes, oubliez la représentativité dans les sphères des décisions, Oubliez même le thème qui en passant est, pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Oubliez tout cela, ne pensons plus qu'au pain du 8 mars. Et bientôt, cette journée sera rebaptisée la journée mondiale du pain du 8 mars. C'est à ce moment précisément que nous saurons que nous ne sommes que dans la distraction.